Et la, la devinette de la journée! Hey, une devinette pour toi! Oh, j'adore ça, les devinettes! Vas-y, euh, vas vas-y, Un jardinier a une rose, une jacinthe, puis une marguerite, qui ne fane jamais, mais qui continue toujours de grandir. Pourquoi? Euh. Yep. Oh! Ce sont des fleurs magiques! Ah non, justement, ce pas des fleurs! Hein? Ce sont ses filles! Hein? Jacinthe, marguerite, puis rose! Eh hey, ben, quel beau bouquet! Ah ouais! Allô, les filles! <rire> <rire> La devinette de la journée! Bonjour, monsieur. Euh, c'est madame. Dans ce cas, voici ma devinette. Oh. Quel est le légume qui s'offre le mieux en bouquet? Euh. Ben, je sais pas. J'ai aucune idée de. Un souffleur? Mm -hmm. Pour moi? Ben oui! C'est donc bien gentil! La terminette de, de la journée! Savais-tu que le thé aurait été découvert lorsque les feuilles d'un arbre tombèrent dans le bol d'eau bouillante d'un membre de la royauté chinoise? Oh. Oh, mais ça me rappelle, quel est le nom du scientifique royal qui étudiait la température? Je sais pas. Le baromètre! Ah! Hey, tu connais un baromètre? Ben non, un baromètre, c'est pas une personne. C'est un instrument qui mesure la pression atmosphérique. <rire> Je le savais. <médicatrice>